Bonjour à vous, voici les différents types de liens que vous trouverez dans notre auto-formation. D'abord, dans les pages, vous pouvez trouver ici un encadré vert, ou rouge, qui donne une fenêtre modale avec de l'information concernant un sujet précis. Avec le symbole de la petite page, vous êtes redirigé ailleurs dans l'auto-formation, donc vous devrez utiliser la flèche du navigateur pour revenir, ou encore le menu, ici en haut qui dit à quel endroit vous êtes dans l'auto-formation et vous avez un lien qui sort du site. Ce, ce lien-là avec le petit symbole ici vous ouvrira un nouvel onglet pour une lecture plus approfondie sur un sujet également proposé dans lauto Donc les différents types de liens vont vous permettre de suivre lauto et de ne pas trop vous perdre.